La question m'est souvent posée de savoir quel est le paramètre principal qui détermine la vision qu'on peut avoir de l'économie et les intuitions qu'on peut développer quant à l'évolution des, des marchés boursiers. Je pense, après réflexion, que c'est le taux d'intérêt qui est fixé par la Banque centrale américaine, sachant que les États-Unis représentent à peu près le quart de l'économie mondiale. Mais plus généralement, ce sont les taux d'intérêt imposés par les banques centrales. On ne joue pas contre les banques centrales, sachant que ces institutions publiques détermine ce qu'on appelle le, le prix du temps puisque le taux d'intérêt c'est le prix du temps appliqué à un certain capital. Et que constatons depuis quelques semestres c'est que ces taux d'intérêt sont stabilisés voire légèrement en baisse. Ils sont négatifs dans la zone euro et il faudra de longues années avant que de nouveau ils redeviennent positifs. Ils ont été annoncés en hausse aux États-Unis mais maintenant un tassement est constaté, notamment sur les taux à long terme. Donc le coût de l'argent baisse et cela soutient les marchés financiers. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les marchés financiers ont tellement bien rebondi après la chute de, de la fin de l'année 2018, le, le, le prix du temps a baissé. Et quand euh, le, coût, le futur coûte moins cher, eh bien, le, le présent vaut un peu plus. Est-ce que cette situation est pérenne Eh bien peut-être oui, parce que nous vivons dans un monde qui est caractérisé par un faible taux de croissance, mais aussi une faible inflation. Et on sait depuis les années 30 que le taux d'inflation anticipé est incorporé, est ajouté au taux d'intérêt pour protéger les épargnants. Si l'inflation semble lointaine, eh bien les épargnants ne demandent pas un taux d'intérêt plus élevé puisque le patrimoine ne risque pas d'être abîmé par cette perte de pouvoir d'achat. Donc nous pourrions rentrer dans une période peut-être longue de taux d'intérêt qui reste bas. En tout cas, c'est le message des, des banques centrales. Est-ce que l'histoire sert de guide dans cette situation Oui il y a eu des périodes de l'histoire, notamment à la fin du 19e siècle, au cours desquelles, suite à par exemple, par exemple des, des développements technologiques, le taux d'intérêt restait très bas alors que l'économie était en croissance. Et bien peut-être entrons-nous maintenant dans cette révolution digitale avec des taux d'intérêt bas, peu d'inflation, en partie d'ailleurs motivés par les développements technologiques, et donc des taux d'intérêt qui permettraient de soutenir les marchés d'actifs, dont les marchés boursiers.